Euh, pourquoi est-ce que l'ambassade des Pays-Bas au Bénin encourage les partenaires locaux à publier leurs données selon la norme IATI euh, La norme IATI a été rendue obligatoire par notre ministre. ministre. L'idée d'IATI est d'avoir une transparence totale sur les résultats obtenus. Les partenaires contractuels ont l'obligation pour le contribuable d'expliquer les résultats obtenus en utilisant les fonds qui ont été mis à disposition. La sécurité hein, des données et sécurité et fiabilité euh, et viennent ensuite la disponibilité, l'efficacité, la pertinence. Je pense que voilà un peu ce qu'on peut dire. Tous les autres outils devraient pouvoir le collecter les données et les rapporter sur un outil qui est en ligne. On suppose que tous les autres outils pour rapporter, au moins on a besoin d'avoir de l'Internet pour pouvoir communiquer ou de communiquer. Sinon, ça, c'est pas possible. Pourquoi avez-vous décidé de choisir l'outil AcroRSL RSL pour la publication de vos résultats et de vos données selon la norme IAT? Okay, merci. En fait... Euh nous avons choisi euh, l'outil RSR euh, parce que nous avons constaté, il faut dire qu'au euh, moment où les outils ont été présentés, nous avons en total euh, 4 ou 5 outils. Mais au moment où ces outils étaient, étaient, étaient en train d'être présentés, nous étions en train de voir quel est l'outil qui serait le plus proche de l'outil de suivi-évaluation que nous utilisons actuellement à l'UNFPA. Au niveau mondial. Et donc, il se fait que euh, ACVO RSR se rapproche beaucoup plus, n'est-ce pas, de cet outil que nous utilisons. Déjà, je pense que les formateurs étaient plus outillés pour cet outil, donc euh, l'assimilation était plus facile, les explications étaient vraiment faciles. Et quand on a parcouru également l'outil, euh, c'est d'abord la langue, puisqu'il y a cette possibilité de, de parcourir l'outil en français, ça facilite. La compréhension, et c'est quand même assez fluide et très convivial. le la Le premier de la classe. Le premier de Le Pouvez-vous nous dire vos impressions après l'utilisation de l'outil Agbo RSR En effet, effectivement, ça fait plus de deux ans qu'on utilise RSR maintenant. Euh, au départ, c'était un peu difficile d'entrer les données, mais on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a entré toutes les données du projet dans, sur la plateforme, la gestion, le suivi des indicateurs était plus facile. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est un bon outil qu'on utilise dans le rapportage, dans le suivi de nos indicateurs et que si c'était possible de le recommander à d'autres organisations, le faire à d'autres À la suite de la formation de l'IAT qui a été finalisée, que les partenaires sont plus conscients de l'obligation de l'IAT et ils savent qu'ils devraient en fait, utiliser un outil pour créer un fichier IATI. Il y a quel, euh, aussi quelqu'un qui a déjà fait une, un premier choix. Et ils ont fait la première étape en créant un fichier IATI. Je suis sûr que l'ambassade reste en contact avec Acfo pour le, pour le suivi de publication du, du fichier IATI. Et je suis sûr que si le, euh, le fichier est publié, ne, sont, ne, ne seront pas visibles dans notre application, nous contacterons ACFO. Franchement, je voudrais vraiment remercier l'ambassade pour cette initiative. Le, remercier aussi l'ambassade pour aider, pour avoir aidé notre gouvernement à comprendre que la bonne gouvernance, ce n'est pas une question de choix, c'est une obligation. Et chacun de nous doit jouer sa partie. Et donc, à travers toi, près, qui est venu de temps en temps, nous euh, suivre... Nous avons dans table. Je voudrais remercier aussi les formateurs qui sont venus de si loin le pays des hommes et terres. Enfin je voudrais remercier Tata Dorcas, que j'avais eu la chance de connaître avec son ventre, mais qui était dans tous les sens pour nous servir euh, une femme dynamique. Et merci aussi à, aux serveurs, aux gens de l'homme qui t'ont aidé pour que nous puissions être servis. Merci aussi à nous tous. On va sacrifier de notre temps. Et me copier, s'il vous plaît. Comme ça. Comme ça. Ça y est. Ça Ça